Style, chargeur de batterie rapide AL500, description et fonctionnement. Ultra rapide, le chargeur AL500 est le dernier né de la gamme Steel. Délivrant un courant de forte intensité, il est bien plus rapide que le chargeur AL300. Il permet une charge douce de la batterie grâce à son refroidissement actif. Il est équipé d'un dispositif pratique pour un montage mural vertical. Il est compatible avec les batteries de la gamme outil style système AK, avec les batteries de la gamme outil style système AP, et avec les batteries professionnelles portables style système AR. Caractéristiques tension 220-240 volts, intensité 2,6 ampères, fréquence 50 Hz, puissance 0,6 kW. Poids 1 kg 300. Temps de charge des batteries. AP100, 35 minutes. AP200, 35 minutes. AP300, 35 minutes. AR1000, 120 minutes. AR2000, 130 minutes. AR3000, 160 minutes. Préparation du chargeur avant utilisation. Avant chaque utilisation du chargeur, il faut respecter une petite procédure de préparation. Je branche l'alimentation du chargeur au secteur. La diode témoin s'éclaire alors un bref instant en vert. Puis tout aussi brièvement, elle s'éclaire en rouge. Elle s'éteint ensuite et le chargeur est alors prêt à recevoir une batterie. Pour notre exemple, j'introduis dans le chargeur une batterie AP300 qui a été utilisée jusqu'à des charges complètes. La diode du chargeur s'éclaire en vert et la première des quatre diodes de la batterie clignote en vert. La batterie est en charge. En cours de charge, un ventilateur interne au chargeur fluctue en puissance en fonction de la montée en température de la batterie et du chargeur. Quelques minutes plus tard, la première diode s'éclaire fixement, la deuxième diode clignote. La batterie est chargée à 25%. Environ 10 à 15 minutes plus tard, la seconde diode s'éclaire fixement et la troisième diode clignote. La batterie est chargée à 50%. 10 minutes de plus et la troisième de s'éclaire fixement. La quatrième de clignote. La batterie est chargée à 75%. Encore environ 10 minutes supplémentaires, les quatre diodes sont éclairées fixement. Le chargeur s'arrête alors. La batterie est chargée à 100%. Sur les batteries style, ce procédé de rechargement peut être réalisé plus de 1200 fois. Pour consulter la version écrite et illustrée,